Pierre pleure, et ce sont des larmes amères. Le coq a chanté, Jésus l'a regardé. Pierre pleure. Le coq a chanté, le coq qui annonce que le jour approche. Il chante vers la fin de ce que les soldats romains appellent « la veille du coq » qui s'achève à la neuvième heure de la nuit, c'est-à-dire trois heures du matin. Mais ce n'est pas l'aube qui approche pour Pierre, c'est le temps des larmes, du brouillage de la vue, une forme d'obscurcissement du regard ce qu'il y a à voir est tellement insupportable. Plus tard, c'est à la neuvième heure du jour, ce même jour que Jésus mourra, dans les ténèbres tombées soudainement, disparition du soleil, disparition de la lumière du monde, dirait un autre évangéliste. Et le centurion dira dans un éclair de compréhension, de révélation, certainement cet homme était juste. Ce que la mort révèle n'est pas perdu pour la vie des vivants. Mais à la neuvième heure de la nuit, Pierre pleure. Il a renié trois fois. Je ne le connais pas. Je ne suis pas de ces gens. « Je ne sais pas ce que tu dis. » Et le coq a chanté, le Seigneur l'a regardé, ce Seigneur qui l'a dit ne pas connaître, ne pas avoir suivi. Et dans la conjonction du chant et du regard, Pierre s'effondre, parce que c'est aussi lui-même qui l'a renié. Le marin pêcheur, appelé à devenir pêcheur d'humains, le disciple marchant, écoutant, bénéficiant d'une présence vivifiante, « Je ne suis pas des siens. » Alors que reste-t-il Seulement le souvenir de ce que Jésus lui avait annoncé. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié trois fois de me connaître. Que reste-t-il de pierre Autrefois appelé Simon, Simon c'est celui qui écoute et qui pourtant n'a pas écouté ce que Jésus lui disait, celui qui n'avait pas entendu, compris lorsque Jésus disait le fils de l'homme sera livré, on le maltraitera, on le tuera et le troisième jour il se relèvera. Pierre, c'est celui à qui un nom avait été donné, un nom de fiabilité, un nom d'avenir, un nom pour construire, et qui affirmait de toutes ses forces suivre jusqu'au bout l'homme en qui il avait reconnu le Christ. Pierre, Simon Pierre n'a pas écouté, n'a pas cru. Pierre a cédé à la tentation de se préserver soi en forme de mécanisme d'évitement jusqu'à ce qu'une mise en question aussi incontournable que précise l'oblige à en sortir pauvre, nu, en pleurs Dans le souvenir des paroles de Jésus Pierre s'effrite comme devant une vérité qui n'a pas été saisie mais qui défait inexorablement les prétentions auxquelles on tenait qui le tenait Pierre est passé au crible de Satan, comme l'avait dit Jésus, mais qui pourrait échapper à cette épreuve L'adversaire, Satan c'est l'adversaire, déforme les perceptions, ne laisse retenir que les compréhensions rassurantes. Il empêche d'affronter la réalité. L Adversaire, de l'accueil de ce qui vient, paroles, personnes et événements, ils pressent pour mettre en avant ce qui est de soi plutôt que ce qui est d'autrui et même ce qui est du Seigneur. En Endormeurs de conscience, de vigilance et de persévérance avec leurs risques et leurs promesses, L'adversaire ne se tient pas ailleurs qu'en Pierre lui-même, comme il est aussi en Judas, partie prenante et constituante de leur humanité, de toute humanité, poussée intérieure de chaos, de désintégration, d'orgueil et de défiance, de retrait et de démission. Simon, Pierre, qui a dit « Je ne suis pas » C'est perdu, et il n'a alors plus de mots, car en cette heure, en ces heures d'un trouble extrême, les mots sont au mieux insignifiants et au pire impossibles. C'est le corps qui parle, ce sont les larmes qui expriment l'émotion, la détresse, la honte, la désolation d'un être déserté de lui-même, parce qu'il s'est cogné à sa finitude d'humain, parce qu'il n'avait pas écouté, parce qu'il n'avait pas cru ce qui était annoncé, pas cru que l'appel à vivre et à être n'élimine ni le risque, ni le danger, ni la possibilité des choix. Ce sont les larmes amères de la nuit sans parole, des ténèbres intérieures, cœur brisé, esprit brisé âme dévastée, souffle trop altéré pour respirer, pour inspirer. Pourtant, ces larmes amères sont aussi, justement, larmes humaines et elles expriment aussi au plus profond de l'être la possible poussée d'un réveil, d'une aube à venir, sous le regard du Seigneur écrit Luc, en Christ et devant Dieu. Rends à nouveau un souffle sûr en moi, suppliait le psalmiste, un souffle qui ne soit pas haché par l'épreuve de la fragilité. Ces larmes conduisent Pierre à nouveau auprès de Dieu, en déliant les mirages qui l'emprisonnaient, en ouvrant la voie à la voix intérieure qui murmure Veux « Veux-tu Tu peux. » Le coq a chanté. Le Seigneur l'a regardé. Pierre pleure. Lui qui était tout rempli de certitude sur le Seigneur, sur ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas pour le Seigneur. Lui qui était rempli de certitudes sur lui-même, dans sa foi enthousiaste, dans sa foi attestée avec tant de force, ce qu'il était prêt à être, ce qu'il allait faire et jusqu'à la mort, n'est-ce pas Et ces certitudes, il les assénait à Jésus, à lui-même, aux autres disciples, dans son obstination à suivre ses propres convictions, plus même son obstination à s'appuyer et à se fonder sur ses propres convictions, passant ce que Jésus disait au tamis de ses illusions, mais en y perdant l'intensité de l'humanité à laquelle il était appelé, en y perdant la vérité qui oriente vers l'avenir qui n'est pas écrit à l'avance. Jésus n'avait-il pas mangé avec les collecteurs d'impôts Raconté la parabole d'un mouton perdu N'avait-il pas soufflé Heureux êtes-vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous Ou encore, ce ne sont pas les justes, mais les prêcheurs que je suis venu appeler Entraînés, emportés par tant d'hospitalité, on peut vouloir que l'élan ne prenne jamais fin qu'il ne soit jamais interrompu, même s'il faut prendre une épée pour cela. Mais l'épée n'est jamais l'outil de l'accueil inconditionnel dont le Christ est le nom. Seulement ces certitudes comprimées en pierre, le souffle de vie et d'être. Et c'est ainsi que l'humain est transformé en gardien de dogme, en juge intraitable de toute expression de foi et de vie, en arbitre sévère des choix et des décisions, confondant le courage et la crispation, la fidélité et l'intransigeance, l'amour et la maîtrise, le choix de la vie avec la sélection entre les vivants. Pierre qui a dit par deux fois « Je ne sais pas »,« Ne sait vraiment plus rien ». Pourtant, les larmes amères, même si elles commencent par signifier la lamentation sur soi-même, dissolvent par leur amertume même peut-être. Elles dissolvent les nœuds tragiques des certitudes de pierre. Elles entraînent dans leur courant ce poids de misère et font place intérieure au renoncement à ses propres forces, à ses propres dogmes. Elles défendent cette prétention à l'invulnérabilité qui n'est qu'une redoutable faiblesse, et elles conduisent à accueillir le désespoir plutôt que le nier. En pleurant, par ses pleurs, Pierre renonce à ce qu'il sait et à juger en fonction de ce qu'il croit. Il renonce à s'appuyer sur ses paroles, sur ses propres forces qui n'ont pas suffi, qui n'ont pas tenu. Ils renoncent à la maîtrise et à l'avidité d'être. Ainsi les larmes conduisent-elles à ce point intérieur, où obstinément vient sourdre la source de vie, et où la pierre devient chair, vivante et palpitante, fragile, oui, et bénie toujours. Jésus a regardé Pierre. Était-ce une manière de dire Je te l'avais bien dit Ou plutôt une manière d'exprimer au travers de la souffrance et de la mort qui viennent sa confiance, son amour, son espérance en Pierre, malgré tout et malgré même le reniement Jésus avait dit à Pierre J'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne cesse pas Et toi, quand tu seras revenu Affermis tes frères Les larmes amères peuvent devenir aussi larmes d'espérance La trace du réveil à ce secret qui habite en chacun Et qu'aucun adversaire ne peut éliminer Il y aura encore pierre et cet encore commence à la neuvième heure de la nuit, lorsque le coq a chanté, lorsque le Seigneur l'a regardé. Il y aura encore Pierre, et cet encore commence lorsque Pierre pleure. Amen.